À Paris. Elle donnera ce soir un gala à l'hôtel Concorde-Lafayette. Hôtel Concorde-Lafayette, Concorde gala exceptionnel avec Brigitte Bonneuve à 20h30 dans les salons de l'hôtel. On cherche un stagiaire pour accompagner Brigitte Bonneuve dans Paris. On cherche un stagiaire pour accompagner Brigitte Bonneuve dans Paris. Oh, ah, ouais. oh, j'aime bien Brigitte Bonneuve. Vous travaillez à l'hôtel depuis combien de temps? Depuis 15 jours. Monsieur convient très bien. La journée sera fatigante. J'accompagne donc Brigitte Bonneuve dans Paris. Nous descendons les champs élysées Oh, vous êtes Brigitte Bonneuve Oui. Je vous aime beaucoup. Merci. Bonjour, madame que désirez-vous Je veux voir des parfums et du maquillage. De chez Guerlain, avenue des Champs-Élysées, nous allons chez Vuitton, avenue Marceau. Valise. Elle est très belle. Et celle-là Elle est très belle aussi. Ces deux valises sont très belles. Et ce sac Mais très beau. Ah oui il est beau. Cette valise vaut combien 8000 francs, elle est très belle. Et celle-là 7000 francs. 7000 francs, c'est cher pour une valise. Elle est très belle aussi. Et ce sac 3000 francs. 3000 francs, c'est cher pour un sac. Il est très beau. Oh, c'est lourd. De chez Vuitton, avenue Marceau, nous allons chez Saint-Laurent, rond-point des Champs-Élysées. De chez Saint-Laurent, rond-point des Champs-Élysées, nous allons chez Christian Dior, avenue Montaigne. On est assez de porter ce paquets Oh, c'est lourd. De chez Christian Dior, nous traversons l'avenue Montaigne pour aller chez Nina Ricci. Vous pouvez ouvrir la porte Oh, les vedettes. de chez Ricci, avenue Montaigne. Nous allons chez Chanel, rue Cambon. Bonjour, monsieur le directeur. Ah, bonjour. Raphaël. Je fais les courses depuis 4 heures. Ça va, Oui, tout va très bien. Nous avons fait tous les magasins. Vous pouvez appeler Françoise Françoise Oui Tu peux venir il y a beaucoup de paquets. Oui. Nous sommes chez Chanel. J'arrive dans 20 minutes. Tu arrives dans 20 minutes. Très bien, merci. Je suis fatigué. Je n'accompagnerai plus jamais de vedettes. Plus jamais. Plus jamais, plus jamais. enfin, avec Françoise et Brigitte Bonneuve, nous allons chez le bijoutier Boucheron, place Vendôme. Je suis fatiguée. Vous pouvez porter les paquets à l'hôtel? Allez, mademoiselle, je vous invite à prendre le thé. Je vous sers Oui, du thé. Mais pas de lait et pas de sucre. Moi, je prends du thé, du sucre, et une tarte avec de la crème. Êtes gourmande Très gourmande. Encore du thé Avec plaisir. Vous prenez du lait Non merci, pas de lait. Vous pouvez porter les paquets dans ma chambre Oui, madame, tout de suite. Oh, c'est lourd. J'en ai assez de porter ces paquets. Je suis fatigué. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Ça va Yes C'est Vincent Entrez Vincent. Posez ça sur le lit. Vous pouvez partir si vous voulez. Au revoir. Merci pour tout. Ça m'a fait plaisir. Vous n'êtes pas trop fatigué, Vincent Non, non, ça va. Vous avez passé une bonne journée Oui, oui. Vous voulez bien me servir un jus de fruits Tout de suite, madame. Si vous avez soif... Servez-vous Oui, merci. Je vais prendre un verre d'eau. Merci. Finissez de ranger mes paquets. Non, non, celui-ci, posez-le sur le fauteuil. Et celui-là sur la table. Et passez-moi celui-ci. Merci. Vous pouvez disposer. Au revoir, madame. Au revoir, Vincent. Dites à Françoise de venir me voir. À votre service, madame. Hein? Elle est formidable. Je vais assister au gala et ensuite nous allons dîner ensemble. Je regarde le film depuis dix minutes. Il court depuis vingt secondes. Il court depuis trente secondes. Depuis 35 secondes. Depuis 40 secondes. Et maintenant, retrouvons Vincent. Vous travaillez à l'hôtel depuis combien de temps Depuis 15 jours. Bonjour, monsieur le directeur. Ah, bonjour. Je fais les courses depuis 4 heures. Je peux téléphoner Je vous en prie. Vous pouvez me donner du papier Bien sûr. Et maintenant, Françoise et Vincent nous attendent. Vous pouvez appeler Françoise Françoise, tu peux venir Je suis fatiguée. Vous pouvez porter les paquets à l'hôtel de là pas de. la table est dressée pour prendre le thé je vous sers du thé vous voulez du sucre vous voulez de la crème Vous ne voulez pas de lait. Je voudrais encore du thé. Je voudrais du sucre. Je voudrais de la crème. Mais pas de lait. du thé, pas de thé, de la crème, pas de crème. Bon appétit